Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous expliquer comment utiliser le site compagnon de cet enseignement pour l'année scolaire 2015-2016. Alors, où se trouve ce site C'est marqué sur tous les documents, donc c'est euh, l'URL que vous voyez ici. Euh, vous avez intérêt à euh, la mettre dans votre carte d'adresse et pour pouvoir y accéder relativement rapidement. Qu'allez-vous y trouver 1. Les vidéos du cours. 2. La cartographie du cours, cest une façon dont les séquences peuvent être vues. Il y a a priori euh, un ordre séquentiel, mais il y a des variations que vous pouvez avoir envie d'appliquer en fonction de ce que vous savez, de votre façon de travailler. Il y a des pointeurs sur des ressources, la documentation officielle, euh, mais aussi euh, toute une série euh, de, de ressources, de tutoriels qui peuvent être intéressants. Et puis bien évidemment, vous y trouverez les exercices euh, que vous euh, avez à réaliser. Voici donc l'apparence du site lorsque vous saisissez l'URL que je vous ai donné. Et vous avez donc la page d'accueil. La page d'accueil contient à la fois l'accès à la page d'accueil, mais aussi l'accès à la cartographie, que vous pouvez avoir sous cette forme-là. Donc ici, vous avez la cartographie. Bon, ça, c'est des artefacts pour les semaines qui ne sont pas encore publiées, Mais vous avez ici la cartographie du cours pour la séance 1. Et puis, vous aurez... Euh, semaine par semaine euh, vous allez avoir et euh, eh bien une description globale de la semaine la cartographie de la semaine seulement et vous voyez que la couleur que vous avez la couleur des séquences et eh bien en fait indique le type de séquence les séquences en rouge ce sont des séquences qui sont des séquences importantes parce qu'elles contiennent des concepts de base et vous avez intérêt à euh, les écouter. Les vertes sont potentiellement facultatives. Euh, en général, il y a une indication. On va regarder euh, de euh, la raison qui les rend facultatives. Euh, les bleus, ce sont des séquences qui euh, donnent des illustrations. Typiquement, on va avoir des exemples de code. Typiquement, on va avoir euh, euh, du décortiquage de sources, etc., etc. Vous avez des, des séquences de démonstration euh, qui sont en violet. Donc, euh, et puis enfin, vous avez les exercices, c'est euh, en orange avec ce petit logotype. Euh, vous avez à droite la liste des séquences, alors si vous cliquez ici, c'est des zones cliquables, vous tombez directement sur la vidéo. Si vous allez sur euh, une des séquences qui sont référencées ici, et eh bien vous avez là un résumé de la séquence, dessous vous avez l'accès à la vidéo, vous pouvez, le via le cartouche, récupérer euh, le PDF des transparents, et vous avez, pour certaines séquences, comme par exemple euh, les exercices, euh, vous avez un certain nombre de liens utiles qui peuvent vous permettre de euh, récupérer différentes informations. Pour les exercices, vous avez, outre l'accès à la vidéo en téléchargement, là elle est visible en streaming, et l'accès au PDF, vous avez l'accès éventuellement à des éléments graphiques que vous devez rentrer dans euh, vos exercices, et puis vous avez accès au système de soumission, soit par ici, soit par ici. Nous allons maintenant regarder ce qu'est ce système de soumission. Lorsque vous cliquez ici, vous arrivez sur un système de soumission en ligne, et en fait, c'est extrêmement simple, vous avez un formulaire à remplir, donc vous devez donner ici le chemin absolu d'un répertoire sur votre compte PPTI. C'est-à-dire que vous devez faire une archive de votre projet sur euh, iOS, vous devez le recopier sur votre compte PPTI, tout simplement parce qu'il y a une authentification et on vérifie que c'est bien sur votre compte que vous récupérez les informations. Il n'est pas question de soumettre un exercice qui est situé sur le compte d'une tierce personne. Ensuite, euh, là vous n'avez rien, mais il y aura un menu déroulant indiquant la liste des exercices que vous pouvez être amené à soumettre. Et puis vous cliquez ici sur tester livraison qui va vous donner la liste des fichiers qui sont embarqués ou sur ici soumettre livraison euh, pour euh, ben il vous donnera aussi la liste des fichiers qui sont embarqués mais cette fois-ci il fera effectivement la soumission. Là il fait comme si la soumission avait lieu mais il ne la dépose pas euh, dans le dépôt, tandis que ici il le fait. Vous pouvez lister ici les livraisons que vous avez déjà soumise, vous pouvez également visualiser les échéances euh, des euh, livraisons. Bien évidemment, là, je n'ai inséré aucune livraison et donc il n'y a rien à afficher. Voilà, donc ce système, bien évidemment, vous ne pouvez y accéder que via authentification. Il euh, n'y a pas de souci, euh, les étudiants euh, s'en servent depuis des années pour soumettre leurs exercices et moi j'ai derrière une interface qui me permet de les récupérer très facilement et Étienne Renault demandera la soumission de son projet dans les mêmes conditions. Alors, en guise de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le site, c'est la référence de ce cours. Il sera mis à jour régulièrement à chaque publication de euh, nouvelles séries de vidéos. Vous... Devez vous y rendre fréquemment et euh, bien évidemment, euh, n'hésitez pas, si vous tombez sur des ressources qui vous semblent intéressantes et qui ne sont pas déjà présentes sur le site, ou si vous trouvez euh, des erreurs, euh, certaines erreurs avaient été essayées dans les vidéos l'an dernier et bien évidemment ont été ensuite euh, corrigées, ben pour ça ben vous m'envoyez un courrier électronique. Voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt